C'est l'étape du jour, patronnée par la team Moulogne Antigne, l'autre à l'oeuf, c'est mentionné bien sûr, la ville de Trinité tout à l'heure à l'extérieur, il y avait deux hommes en tête, un Joseph Renssel incarné de la et un du possède à l'automne chez Grenadeau, de l'étroi en séquence du possède, suivi donc de Edimétien Canemar de la Cipe, Pépé Plouka. On va donc laisser... Le passage, on va traverser euh, la route, mesdames et messieurs, pour éviter qu'il y ait tout problème. Comme il y a donc euh, deux ans, rappelez-vous, mesdames et messieurs, 23 ans, en, en, en 2019. Ici, pour qu'il n'y ait pas de soucis encore, on va reprendre d'être en de vigilance, surtout de respecter, donc, euh, respecter notre carrière sur la route, c'est très important. Merci beaucoup mesdames et messieurs d'être là. Merci à EDC, à Sokary, à Nadelle Martinique et de Bonnout, Radio Assefale, RSMA, des Kariméa, Hôtel à Radio Caraïbe, International, RSMA, L'Abiture des Pères et Mères et Favis, Kariméa, Othéla, Sainte Plus, et en Caraïbe, Coca-Cola, entreprise en développement, Solarinense, Martinique la Première, Télé, Radio et Webnet également avec les sur Marino, L'OCA9, RTL, Radio-Internfo Energie Énergine la radio via attirer le Baudet et la ADEP, c'est la voiture du speaker bien sûr. On va remercier lorsque l'Energine la radio via attirer la petite roulette, sans plus silence, OKMP, Citroën, Canal 10. Merci également à Antisport. Ce de ma recevre pour la ligne d'agirée, bienvenue sur la ligne de YouTube. From Saki. Si vous voulez, le vuit d'étapes de savoir. La ville de Marais, la ville de Zipus, la ville de Trinité, la ville de Fort-de-France, la ville de Boutos, la ville de Macoba, la ville de, de Sainte-Marie et également la ville du Larapé. Monsieur dit comment allez-vous oh, Ça va va. Essayez de ça va oh, mieux, ah, ça, ça. ça bon. ah, s'arrête, monsieur On va et puis euh, ça m'a dit, on euh, ah, euh, ben, quoi. Franchement ça nous a manqué ça vous a manqué pour n'y de de l'automne la finique C'est le, le, le sport c'est et le, le sport la vie. très on a de port de l'air, on et le monde ce Alors cette année je pense que la ville a des plus là vous savez, il y a traité de jouer. Donc les changements de pour actuellement, ils se de manière la et puis important que la ville d'accueillir donc cette caratée et édition du dossier de de Marthélec C'était très très très très important. Je l'ai dit, c'est la bonne fait. Nous avons des projets et, et entrer à, à la rentrée et va euh, euh, permettre les causes, de des à côté. Donc, les des jeunes côtiers, pour de pour la sécurité, pour la de pour permettre aux gens de, les, de faire son, son plaisir. Donc, parfait. Vous voulez rajouter un petit mot Je pense que les choses euh, seront bien maintenant, puisque les cours ne sont pas loin. On pourra laisser euh, effectivement aller la à dérouler. Ah, parfait, l'arrivée du président du comité de général de Martinique, je vous demande la une fois Monsieur Alfred, donc... William voilà je voulais donc oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, de la première aussi bien en télé, aussi bien en radio et aussi bien sur le net, pour faire vivre à la population ces événements, c'est 41e édition du tour cycliste de la Martinique. Merci Daniel Médis, tu l'as vu, c'est bon Ok, parfait. On va remercier également Canal on va remercier Via ATV, on va remercier bien sûr euh, toute l'équipe de, de la de Radio Caraïbe Internationale. Je voulais donc vous donner un sacré coup de chapeau, mesdames monsieur, et messieurs, aux arbitres, aux juges, aux commissaires euh, qui font un travail extraordinaire, très important sur cette quarantaine euh, e édition du Tour Cycliste International Parfait. Bonjour, monsieur le maire. Vous m'avez marqué pendant deux heures. Eh, moi aussi, tu m'as marqué pendant deux heures, mon cher ami. Donc, c'est avec joie que ma reçois tout le monde, la population martiniquaise a la solidarité sportive. Monsieur le maire, vous êtes un homme comblé et heureux. Regardez le peuple de chez vous. Je suis comblé parce que le président la la s'est sur la politique de l'État. Merci président. Et puis euh, c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour employer la population. Parce qu'on sait que la population martiniquaise est une population sportive et singulièrement un pour Vous savez que comme un ressourc sur les routes, et euh, aujourd'hui on est heureux d'un homme il y a qui de devant. Parfait, merci Monsieur le maire. Donc euh, la ville de Trinité. Président, ça va Président Après, il y a une petite couilleur, mais tous ces miracles, c'était nickel. Président, sacré tout, caractéristique. Public, euh, on est partout. Euh, président, on va sauver, ça va Président mais c est, c est agréable, est Ça va mieux si seulement le vois, c'est quelqu'un qui le premier, c'est tout. Il y a pas... En tout cas, merci à la ville de Trinité. Hein. Euh, ça ça se, se passe bien. Euh, beaucoup de monde ici, très euh, euh, d'arriver. Merci aussi à l'équipe de Thierry Gardino euh, Je suis de, de, de, de euh, bien ici. J'ai plus de la pression. <bosse> <carrière> Thierry, Thierry, Thierry, Thierry, Thierry, Thierry Thierry C'est Thierry, Thierry, Thierry, Thierry, Thierry Må, Or, euh, ça, Michel, Là, dire, attention, c'est le parti de partie. qui arrive C'est Voilà. Trinité, il il si vous week-ends, y a Merci beaucoup le pour Bien pour vous, salut, pour va pour bon, aujourd'hui, pour voilà, le Une enfant que j'ai y a qui commence à venir bien. y a qui mais euh, Il y a certainement de euh, beaucoup de temps. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que nous avons besoin plaisir presse pour notre coordinateur. Et la presse euh, joue le jeu. Et j'aurais je souhaité que euh, ça puisse continuer pour que euh, notre manifestation comme moi, dit, puisse être métatéritée au maximum. Merci d'être euh, au déjeuner justement. De Merci à euh, Radio Carraï, merci à Radio Interprovédia, Canal 10, merci à Rien à TV pour le boulot, super, merci à Quelty, euh, merci donc à Radio Interprovédia et Canal 10, CVC, aujourd'hui personne parce que CVC est éclos depuis l'année maintenant et maintenant, nous avons aussi l'autorité, merci à tous les coups de CVC, monsieur Sergio, la française des jeunes, comment ça va C'est que des bonheurs, ça fait plaisir de vous revoir je pas de Monsieur c'est énorme, c'est extraordinaire. Avec beaucoup d'amour, c'est avec on pourra beaucoup à l'esprit, ça le pour du monde, c'est le de c'est le fun du monde, de bien on va une belle étape en plus, avec le toute la journée, c'est magnifique, avec un nouvelle on va je ne sais pas si le maillot jaune nous est arrivé, mais pas ça arrivé. vu Toujours maillot jaune de la Française des Jeux. C'est important d'être reçu le de de Martéric pour la Française des jeux. Merci monsieur Jan, sur le concentration de la Française des Jeux. Je rappelle, mesdames et messieurs, cette étape, troisième étape étape, le 100, le 100, le 300, était de part, la team le logement, le et aussi, pour bien sûr, par la ville de la sur le sur le Jeune, là, ici, ici. Je vous rappelle l'étape de jour était patrouille pour la team Boulogne, la team, le Si subventionné bien sûr par la ville de Trinité. On va donc ce désert de puisque depuis 8 Voilà donc euh, le high je vous de c'est de la vie, c'est un, peu de, pas un peu de la c'est c'est Arriver dans les soirées et dans les vélos, ce n'était pas possible. En tout cas, merci à M. Tcherny-Ferny avec qui vous avez été la colaille. Merci à la Rue de Trinité pour cet accueil. Merci à vous, public, pour... <rires> merci à vous. On va voir. M. le camion, le ça se passe bien Ça se passe très bien, les Si vous avez des il y a deux minutes, il y a le prochain, okay. est arrivé. En tout cas, comme le nouveau camion, c'est le